Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour euh, cette partie de Dev and Deploy. Ils sont prêts eux aussi. Euh, je vais remettre le compteur à, à zéro, ça sera mieux pour le temps. Il ne veut pas mettre mon compteur à zéro oh, Si, il l'a remis à zéro. Euh, donc aujourd'hui, on va faire euh, une partie de drôle. On va s'aventurer dans le royaume de Kubernetes et dans une contre un peu plus particulière qui s'appelle GitOps. Alors j'espère que vous serez bien réveillés parce qu'en fait moi je ne vais pas faire grand-chose, c'est surtout vous qui allez travailler, qui allez guider cette partie-là. Qui je suis ben, Je serai votre maître du jeu pour cette partie. Je m'appelle Louis Tournaire, je travaille à Zenica, à Lyon précisément. Je suis euh, consultant dans tout ce qui est domaine du DevOps, euh, du dev aussi un peu. Et puis je suis aussi euh, co-organisateur d'un meet-up euh, autour de tout ce qui est cloud et, et IoT. Comme toute bonne histoire, euh, elle commence par une crise en fait. Euh, C'était il y a quelques temps autour, euh, autour d'Halloween. Euh, je m'occupe d'une application qu'on appelle le site et qu'on déploie en prod euh, de manière euh, événementielle en fait. On a une thématique particulière dans notre application, c'est que la direction veut qu'on déploie pour des événements, des dates particulières. Donc là, par exemple, il y avait Halloween, mais il y a Noël, il y a le jour de l'an, il y a le 1er avril et à chaque fois, on, on livre un thème particulier et puis des fonctionnalités en plus ou pas, mais surtout un, un thème qui est, qui est très important. Et bon, ce site, il est, euh, je dois l'avouer, il n'est pas super hein, quand même, il est assez buggé, il est assez défectueux. Euh, en termes de features, c'est pas non plus top, mais euh, surtout, ce qui a vraiment déclenché le, le drame, euh, ce qui a été assez horrible, c'est que ce dernier déploiement euh, pour, euh, pour Halloween, eh ben, on a mis plus d'un jour à déployer, donc on est arrivé le lendemain en fait. Vous imaginez le drame, quoi. Le thème d'Halloween qui arrive le lendemain d'Halloween, avec en plus plein de pages d'erreur, des 404, enfin, c'était la catastrophe. Donc, du coup, euh, la direction dit non, il faut, faut faire quelque chose, ça ne va pas bien se passer du tout, là, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il y a Noël qui arrive, il ne faut pas qu'on rate Noël. Donc ils ont euh, déclenché ce qu'on a appelé une table ronde des équipes où ils ont demandé à différents consultants, à des JGIS, à des coachs de venir nous, nous aider. On avait essayé déjà la, la phase précédente de trouver un coupable, mais bon, on avait trouvé un coupable, mais ça n'avait pas marché. Donc on s'est dit il faut passer à l'étape de dessus quand même. On va essayer de parler, de se concerter et puis de trouver des, trouver des choses ensemble à faire. Donc les équipes de dev, en fait, eux, ils ont travaillé euh, longuement sur le sujet. Et il euh, y a deux grandes idées, deux grandes thématiques qui ont, qui ont émergé. Euh, la première, c'était bah, faire des plus petites livraisons avec moins de choses qui soient assez fréquentes. Et euh, la seconde, celle-là, elle est un peu moins passée, avoir un peu de temps pour effacer la dette technique. Donc du coup, euh, bon, on est resté focus sur la, la première idée, euh, faire des livraisons avec, euh, avec moins de choses. Pour arriver à ça, par contre, bah, euh, ils avaient une demande, c'est que les déploiements, ça soit un non-événement. Et là ils sont venus vers moi euh, avec justement ce nouveau besoin en fait, ils euh, disent, ben voilà les déploiements, ils doivent être fiables, ils doivent être rapides, ils doivent être automatisés. Et là moi j'ai pris peur, il faut que je revoie complètement mon processus de mise en production. Ma mise en production c'est, j'écris un document Word de 100 pages que je passe à quelqu'un qui fait tous les actes un à un, quoi, en faisant les copier-coller, en faisant des, fois des, des coquilles dans les mots de passe, des trucs comme ça, où il recopie le mot de passe alors qu'il doit le changer. Quoi les trucs classiques que je sais faire, mais là du coup, ben, je suis un peu perdu, je sais pas trop comment faire, mais il y a, y a plein d'informaticiens dans la salle, euh, je pense que vous allez pouvoir m'aider en fait. Donc là j'ai un premier choix, ou plutôt vous avez un premier choix, pour trouver une solution, ceux qui veulent aller discuter à la machine à café, euh, qu'on appellera taverne pour la suite, vous applaudissez s'il vous plaît. La mesure sera l'applaudimètre, j'aime beaucoup qu'on m'applaudisse en fait. Ceux qui préfèrent se dire, ben moi j'ai un ami fiable, c'est Google, je vais d'abord aller demander à mon ami Google. Applaudissez. Ok, vous avez plus d'amis humains, c'est bien. On va aller donc directement à la taverne. Donc, ça tombe bien, on arrive à la, à la taverne. Euh, là justement, euh, il y a des bons amis, Gandalf et Ghibli qui sont au café explique le problème et puis il me dit mais en fait c'est pas très compliqué ce que tu as à faire, euh, c'est des choses qu'on fait. Euh, la première étape c'est que tu vas devoir packager euh, ton application dans les conteneurs et c'est des conteneurs que tu déploieras, des choses immutables. Jusqu'à là, moi j'avais déjà entendu conteneurs, je sais pas vous mais en tout cas ça, je suis pas trop euh, dépaysé et puis ils m'ont dit bah, tes conteneurs tu vas pas les gérer à la main, euh, plutôt ils vous ont dit c'est on va les déployer dans Kubernetes. Kubernetes c'est pareil j'ai déjà entendu, euh, ça me va bien. Et après ils ont ajouté et pour déployer, pour avoir un cycle de, de déploiement qui soit automatisé, euh, qui soit souple, il euh, va falloir utiliser GitOps. Il y a d'autres solutions mais GitOps c'est très bien. Euh, alors Par contre, GitOps, moi je ne connais pas bien GitOps. Vous connaissez vos GitOps Ouais, il y en a quelques-uns qui connaissent, ils vont, ils vont nous aider. Lucas là-bas, il connaît, euh, il va nous aider du coup. Euh, en tout cas, il me dit, c'est pas grave. On va... Il y a un meet-up en ce moment, il y a, il y a Legolas qui, fait, euh, qui a un petit meet-up à côté. Euh, il parle justement, il explique euh, comment on utilise GitOps pour déployer en production. Donc, on va le voir, euh, ça a déjà commencé, mais on pourra donner des tuyaux, on tu pourra peut-être discuter avec lui, peut-être voir la, le meet-up, on ne sait pas. Donc, on arrive au, au meet-up, c'est un petit meet-up, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la CubeCon, tout petit, pas, pas, pas très grand. Euh, il n'y avait pas trop de monde non plus. Euh, Bon, je suis arrivé un peu tard à, à la KubeCon, il euh, fallait prendre l'avion, tout ça, c'était un peu long, en fait. Du coup, euh, ben voilà, euh, j'ai raté sa présentation. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Legolas il est très accessible. Je peux aller parler avec lui directement, pour lui demander des conseils, ou euh, je peux tenter ma chance, aller au moment d'échange euh, post meetup euh, pour essayer de trouver euh, une alternative ou euh, des idées. Alors, qui est-ce qui veut aller parler à Legolas Okay. Qui est-ce qui veut aller directement au moment d'échange post meetup Eh ben, vous êtes d'accord, on va parler à Legolas Qu'est-ce qu'on pense Lucas C'est ça euh... Légolas, il me dit « C'est pas grave, t'as raté le, le meetup. up je vais pas refaire la présentation en entière, on va plutôt le faire différemment, on va essayer de trouver quelque chose qui fasse en sorte que tu comprennes bien les principes, je vais te poser des questions, tu comprends bien pardon, ce qu'est GitOps, je vais te poser des questions. Et puis, euh, ben, si tu juste, on continue, tu, auras, tu seras même valorisé, tu auras un petit bonus, euh, des stickers ou je ne sais quoi. Et puis si tu as faux, je t'expliquerai euh, pourquoi euh, tu faux et qu'est-ce qu'il y a derrière. Il commence par une première question, il dit « GitOps, c'est quoi d'après vous ?» Alors, A, un plat réchauffé. Hmm, non. <rire> B, quelque chose de révolutionnaire. une nouvelle destination pour vos vacances. <rire> euh, dès le nouveau framework web que j'ai envie d'essayer. Ah, il n'y a pas des frontistes. <rire> Euh, donc vous pensez que c'est un truc révolutionnaire. Et eh bien c'est faux en fait, c'est pas du tout un truc révolutionnaire. Il y a des avancées, des nouveautés, mais ça reprend en fait euh, des principes, des technologies qu'on mettait déjà en œuvre. Qu'on faisait du déploiement continu avec un Jenkins, avec un GitLab, avec une autre solution, et puis derrière qu'on avait des scripts qui déployaient tout ça, euh, on avait déjà un système qui, était, euh, qui appliquait des principes on va retrouver dans, dans GitOps. GitOps sont allés un peu plus loin, ils ont utilisé des, des nouvelles fonctionnalités que proposaient des outils comme euh, Kubernetes, comme de, notamment des notions de boucle de contrôle. Bon, c'est pas grave, on a appris des choses quand même. On continue. Il euh, y a un certain nombre de principes qu'on retrouve de, dans GitOps. Les, les, les plus importants, on va dire les premiers principes, euh, ça serait A. Le principe c'est de faire des valeurs. B. On ne passe des commandes Git qu'en ligne de commande. C, Git est la seule source de vérité. D, chaque branche, disque, branche Git correspond à un environnement différent. OK. E, tout est décrit via des fichiers de manifeste. Et F, pour finir, le monde se divise en deux catégories, ceux qui en puissent télécharger et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. <rire> Alors, je retiens F et après, euh, j'hésite entre c'était C et D. Euh, Lucas, à ton avis, c'était quoi C'était C ou D euh, C Ok. Donc, on va commencer du coup par C. Git est la seule source de vérité. Effectivement, euh, Git est vraiment la seule source de vérité. C'est notre point euh, où tout est... Tout est dit, quoi. on s'appuie sur Git et que sur Git, que sur les repositories Git. Alors ça pourrait être autre chose, mais en l'occurrence, Git étant la solution de gestion de source euh, la plus utilisée, ou configuration, comme vous voulez, euh, c'est Git. Et après, ben, le monde se divise en deux catégories, non, c'est pas ça. <rire> en fait, euh, c'était, si je reviens en arrière, euh, tout est décrit via des fichiers de manifeste. Donc on met euh, dans Git des fichiers de manifeste. Et ce n'était pas non plus euh, qui était assez... Euh, qui avait quand même pas mal de, de, de votes, entre guillemets. Euh, chaque branche Git correspond à un environnement différent. Non, ce n'est pas ça. On progresse, on progresse, on a résolu une issue. Euh, et du coup, qu'est-ce qui est décrit dans nos fameux euh, repo-git, dans nos manifestes Alors, est-ce que c'est du YAML, rien que du YAML Parce que le YAML, pour certains, c'est la vie. Est-ce que c'est l'état désiré de nos infrastructures est-ce que c'est des scripts qui mettent à jour l'infrastructure ou est-ce que c'est des images de chats en un ski -art, Parce que les chats aussi, c'est important. Alors, A, du YAML. B, l'état désiré des infrastructures. Ah, okay. C, des scripts. D, des chats. <rire> Ce n'est pas des chats. Euh, effectivement, on va décrire l'état désiré de nos infrastructures, vers quoi on veut aller et on va confier à un système externe le choix d'aller vers cet état-là. Continuons. Euh, et si jamais, pour une raison X ou Y, je veux opérer à la main mon infrastructure sans passer par Git, là encore, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux toujours qui ont pu se et ceux qui creusent. Et là, ben, tu creuses ta tombe si tu touches à la main à l'infra, ou alors, euh, ben, bien sûr, euh, j'ai les droits, je suis une Groot. I'm alors, est-ce que vous êtes Groot Est-ce que vous êtes armé si on touche à, à l'infra à la main Ok, donc effectivement, il est interdit de toucher à la main à l'infra, euh, c'est bien. On a passé un level, Là, on progresse, on commence à être de mieux en mieux dans les concepts qui sont, qui sont derrière. Euh, néanmoins, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai mis les mains dans les doigts dans l'infrastructure euh, Est-ce que j'essaie d'effacer mes traces <rire> Ni vu ni connu. Hein. Euh, est-ce que le système essaiera de revenir à son état désiré ou est-ce que je vais essayer de trouver un coupable euh, Groot en l'occurrence. Je ne sais pas. C'était toi, Groot, euh, <rire> tout à l'heure. Donc j'ai mon coupable. Alors, j'efface mes traces. C'est une solution. Euh, le système euh, va essayer de remédier à ça et de revenir à l'état désiré Ou euh, je désigne un coupable oui. <rire> bon. Effectivement, le système essaie de revenir à son état désiré. Puisque de toute façon, on lui a donné et on a dit que GIT est, ce qui était dans Git était la seule source de vérité. Et donc, c'est la panacée, c'est l'objectif derrière. C'est le petit plus qu'on a par rapport à nos anciens systèmes où par exemple on en a mis du, des scripts Jenkins, et du Ansible, euh, c'est pas toujours immutable, ça va pas toujours revenir à l'état désiré, ça n'a pas détecté qu'il y a eu des changements. Donc, continuons, maintenant on peut aller discuter avec les gens post-meetup, et puis on se fait euh, notre propre euh, phrase, notre propre logo marketing pour résumer ce que c'est euh, GitOps. Et au final, GitOps, euh, ça serait un repos pour les gouverner tous, un repos pour les détailler. Et il y a un propos pour les amener tous dans Cube, pardon, tous et dans Cube les déployer. Très bien, on a notre leitmotiv notre et on est à la taverne et on discute. Il y a Gimli et les Golas qui sont là. C'est très bien, on a passé niveau 1, donc on a le droit de boire un verre avec ou sans alcool en fonction de vos propres affinités. Euh, néanmoins, c'est n'est pas l'objet. Je sais ce que c'est GitOps, maintenant euh, je sais qu'il faut que je fasse du docker du, du cube, mais j'ai pas de solution pour faire du GitOps. Euh, Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais leur demander conseil. Euh... Et là, Legolas il me dit, bah, écoute, moi j'utilise euh, Argo CD, c'est une solution qui marche très bien, je te la conseille, tu n'auras pas de surprise, euh, ça fera le, le tap. » Et Gimli qui lui est plus brut et puis croit plus en ce qu'il fabrique lui-même, c'est un forgeron Gimli quand même, il vous conseille d'utiliser sa, sa, sa propre forge pour créer une arme sur mesure. Alors, est-ce que vous préférez euh, ben, utiliser Argo CD ou construire votre propre solution Argo CD. Construire votre propre solution. Ouais, quand même plus à CD, vous n'êtes pas fou, ça euh, Quoi qu'il en soit, euh, j'ai besoin d'un cluster cube pour faire ça, mais ça tombe bien, il y, y a Gandalf qui arrive et qui me dit pas de problème, moi, des cluster cubes, j'en ai, je t'en donne un sur étagère. T'occupe pas de ça. Bon, faut quand même que je le finance un peu. Euh, je lui paye quelques tournées pour le remercier. Donc, hop, j'ai payé ma tournée. Et je peux continuer. Et je vais utiliser Argo CD. Donc. Argo CD, qu'est-ce que c'est euh, Si on prend la définition telle qu'il la définissent, ils disent que c'est Argo CD is a declarative GitOps, désolé pour mon accent, continuous delivery tools for Kubernetes. Concrètement, si on prend le schéma, on voit que d'un côté, on a un développeur, un utilisateur de, de Git, qui va euh, pousser des modifications dans le repo. Dans euh, le repo Git, on va avoir un, un, un event. Qu'on va derrière euh, récupérer avec euh, Cube. Donc plutôt, on va avoir notre solution Argo CD qui va aller récupérer en fait ces, ces fameuses modifications, ces changements, qui va euh, observer est-ce qu'il y a une différence entre l'état Git qu'on a défini, les définitions d'objets euh, qui, qui sont à déployer, et ce qui est concrètement déployé. Et en fonction euh, de cet état-là, en fait, il va euh, synchroniser ou pas euh, les états. Synchroniser, ça veut dire concrètement, il va déployer quelque chose dans des clusters Kubernetes. Ça peut être le cluster local ou ça peut être des clusters externes. Pour la démo, on fera le cluster local. Euh, il a des capacités en plus de notification avec différents systèmes, du Slack ou autre pour dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc Notre première mission, euh, c'est ben on va installer et configurer Argo CD. S'assurer que la ligne de commande fonctionne, donc il y a une command line, et s'assurer que l'interface web est accessible au travers ingress. Donc, ingress c'est un composant de Kubernetes pour euh, rendre disponible des applications à l'extérieur. Donc, allons-y. Euh, donc, normalement, j'ai un cluster. On va voir s'il marche bien. Donc, je démarre juste. Euh, tac, tac, ça marche, c'est bon. J'ai un cluster euh, qui est open running avec un certain nombre de composants. Et puis, on va observer les, les nouveaux composants euh, qui se déploient. On va installer Argo CD. Donc, je vais commencer par créer un namespace pour Argo CD. Que là, rien de particulier. Euh, ensuite je vais euh, installer Argo CD, donc Argo CD c'est un, un, un composant interne dans Kubernetes, je, du coup je lui donne un descripteur de déploiement qui va contenir un certain nombre de choses, euh, il y aura des pods, des services, euh, différentes choses qui vont être euh, déployées et aussi un CRD c'est à dire une custom resource definitions, un langage, un dialecte propre à Argo CD pour avoir ces nouveaux objets en fait qui seront ce qu'on appellera des applications. Donc là, il est en train de déployer. On voit les composants qui sont en train de se déployer. Il y a le repos serveur et l'argo serveur qui sont en train de, de démarrer. Euh, je vais faire en sorte aussi d'exposer ça à l'extérieur. Donc je vais créer une ingress pour pouvoir me connecter dessus. Donc euh, j'apply. Je vais faire un, un peu de templating sur mon ingress en même temps pour pouvoir travailler en local. Donc je vais créer une ingress euh, qui sera disponible sur l'url argocd.127.001. Euh, .slip.io, ok. Ça y est, il est disponible. Je vais pouvoir modifier le mot de passe parce que le mot de passe qui est créé par défaut, il est un peu compliqué. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, TK9V. Bon, c'est tout en bas, c'est un peu lisible. Je vais prendre un, un super mot de passe sécurisé, je vais le modifier, je vais appeler ça ArgoDemo. Ça va être bien. Donc là, avec ma, ma commande line, euh, je me connecte dessus et puis je dis, ben, tiens, change-moi le, le mot de passe. Euh, moi, je, je m'authentifie et puis ensuite, je vais faire un changement de, de mot de passe. Donc je change le mot de passe, tout va bien, j'ouvre la connexion dessus, alors oui c'est du c'est normal que j'ai ça parce que c'est un certificat auto-signé. Hein. Euh... Donc c'est euh, admin et c'est Argo Demo. Ah, Argo Démo. Argo démo. Je le aujourd'hui. Ouais, okay. donc ça c'est l'interface web ou euh, de Argo qui est démarré dans mon cluster Kubernetes. Pour l'instant, elle est vide. J'ai rien de spécial dessus. Euh, ok, si je regarde pareil la command line, euh, donc c'est Argo cd après app ou autre chose en fonction de ce qui est derrière. Je vais lui demander la liste des apps. Euh, J'ai aucune application qui sont déployées. Jusqu'à là, tout est normal. Et on a installé Argo CD qui est up and running, je peux y accéder, je vais changer le mot de passe pour plus de simplicité, je suis authentifié avec ma command line. On va continuer, hein. du coup on a résolu l'issue. On a passé un niveau. Euh, donc c'est cool, on va pouvoir maintenant déployer notre première application. à partir d'un repo euh, git euh, qui sera versionné et qu'on pourra modifier et faire évoluer. Euh, donc ils nous ont fourni pour tester un premier euh, première série de manifestes à déployer qu'ils ont mis dans un repository qui euh, sera statique pour commencer. Ce sera des simples fichiers YAML euh, qu'on va, qu va utiliser, qu'on va déployer. Alors hop, euh, non. À quoi ça ressemble Vous voyez bien l'écran Ouais. Alors hop, euh, j'ai mon fichier statique. À quoi ça ressemble ça Concrètement, euh, c'est un fichier YAML. Après, je pouvais le faire en command line avec Argo cd, euh, dans lequel j'ai une URL pour un repository git. Et puis, j'ai aussi un dossier. Et dans ce dossier, je vais avoir des choses à déployer. Si on regarde ça, hop, euh, on va regarder ça plutôt dans ce browser-là. Hop, euh, voilà, dans ce dossier là, euh, j'ai un déploiement, une graisse, un service que je pourrais exposer, euh, du coup, déployer une, une simple application. Euh, euh, voilà, avec euh, une image, un, un pod que je vais déployer. Donc, ben c'est du Kubernetes. Alors, je tape K au lieu de kubectl, c'est un peu plus court, c'est juste un alias. Vous ne formalisez pas dessus, ça me fait gagner un peu de temps. 0, 1, donc là je déploie mon application du coup dans Argo CD il devrait détecter voilà qu'il y a une application il a euh, donc il a détecté et puis hop il a euh, démarré tous les composants on peut voir les composants et puis on peut se connecter dessus pour voir si elle est bien démarrée. ok elle est bien démarrée. il est discutable hein, mon thème d'Halloween je vous l'ai dit elle n'est pas terrible l'application voilà, et donc voilà le, le, le fameux site qui est déployé euh, directement avec des systèmes euh, versionnés. Si je change quelque chose dans Git et que je le pousse, on fera ça par la suite. Euh, automatiquement, on va détecter ça et on mettra à jour l'ensemble. On continue. On a passé à un niveau, donc super. On réussit à déployer des choses automatiquement qui sont versionnées et euh, depuis, euh, depuis Git. Maintenant, il y a une constitution. Euh, ils reviennent et disent « C'est bien ce que tu as fait, mais comment je vais gérer mes différents environnements ?» Parce qu'effectivement, je n'ai pas un seul environnement. Quoi. Les développeurs ils seront pas directement en prod. On a un environnement de test, de staging et puis un environnement de, de production. Donc euh, comment je vais gérer ça Aujourd'hui, je sais juste, là, dans Argo, ben, je définis une, euh, un repo Git avec mes, mes éléments. Mais comment je vais faire en sorte de gérer mes différents environnements Je ne veux pas dupliquer, je ne vais pas avoir un, un repo euh, git pour le dev, un autre euh, pour la prod ou des, ou des, euh, des dossiers différents. Et je ferai des copier-coller, des trucs comme ça. C'est obligé, avec ça, je me plante. Ça ne va pas marcher. Donc il faut que je fasse autrement. Mais cet autrement, je ne le connais pas. J'ai une intuition que ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas grave. La taverne, je trouve toujours des bonnes idées. C'est un lieu... Euh qui vaut le coup. Euh, bah, par contre, cette fois, il n'y a ni Ghibli, ni Gandalf, il euh, n'y a personne, il n'y a pas les golastes non plus, mais c'est pas grave, il euh, y a un bard que j'ai croisé deux trois fois qui a pas mal roulé sa bosse, il a bien vécu ce bard, il connaît plein d'histoires. Euh, je vais aller discuter avec lui, euh, bon, je lui offre une, une première tournée euh, pour, euh, pour casser euh, la glace, c'est mon icebreaker, et puis euh, en discutant un peu, euh, il me dit bah, écoute, pour, ton, pour ta problématique, y a, moi, je connais plusieurs légendes, plusieurs histoires de personnages qui sont capables de, de faire ça. Il euh, y a un premier qui s'appelle Customize. C'est un guerrier nain qui refuse le templating. Et lui, il a une approche où il définit une base de fichiers et il définit des fichiers qui vont surcharger. Il va faire du patching. C'est une première solution. Il euh, y a une autre approche qui est un peu le frère ennemi de notre fameux guerrier nain, c'est Helm. Lui c'est le contraire, il ne jure que par le templating. Et Lui c'est le démon du templating Go, c'est en Go. Et du coup on a des templates qui vont mixer du YAML et du Go, avec des instructions en Go, et puis on va injecter des fichiers de valeur et ça va renseigner directement ces templates. Après il y a, a quelqu'un aussi pas très très connu par rapport à Customize et Helm, qui sont relativement bien connus, euh, qu'on appelle DAL en fait. Lui, c'est un, un, un, un bernier, c'est quelqu'un d'assez as, rude. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu le, toute la mythologie de Tolkien. Euh, ceux qui ont la référence, ils verront qui c'est. C'est quelqu'un d'assez rude, d'assez strict, d'assez euh, puissant et, et rigoureux. Euh, qui a un principe, lui, c'est qu'il euh, va compiler les configurations pour s'assurer qu'elles soient valides. Et après, on va déployer ça. C'est quelque chose d'un peu plus générique. Ce n'est pas dédié spécialement à Kubernetes. Alors, ceux qui veulent customize. Ceux qui votent pour le nain, applaudissez. Ok. Il n'a pas de succès. Ou je vous ai endormi. Ça va la salle Ouais, ok. Euh, Elm. Ok, vous aimez bien le go et le templating. Euh, ceux qui sont curieux sur Dal. Ah ouais, vous êtes aventureux là. DAL, c'est une nouveauté pour moi, je ne connais pas trop. Alors, DAL. DAL, c'est un système. Euh, ils disent que c'est un programmable configuration language, c'est-à-dire un c'est un langage de configuration où on va faire la programmation, on va avoir différentes phases de coup, validation, compilation, d'inclusion. Euh, voilà. C'est quelque chose qui se veut générique. Ça a une structure, ça ressemble un peu au JSON. Avec dedans euh, des, des bouts de, de code, c'est très orienté fonctionnel à la base. Ceux qui ont fait ça, c'est des gens qui font du Haskell. Euh, donc si vous aviez peur de Go, Haskell vous allez avoir encore plus peur là. Ça, ça peut être. J'ai rien contre Haskell, hein, mais c'est il y a un coût d'entrée assez élevé quand même. Euh, et comme voilà, c'est des gens qui sont plus orientés euh, fonctionnels, c'est très typé. Euh, donc il y a plein de types euh, qui existent. On définit nos types et on, comme ça on s'assure que ce qu'on a fait est conforme à, à ce qu'on a défini. C'est plus con compliqué de se planter, par contre c'est compliqué à mettre en œuvre. Euh, et ça a des types, euh, ça tombe bien, il y a des types qui sont dédiés pour euh, les descripteurs Kubernetes, c'est pas moi qui vais réécrire tous les types, j'ai utilisé des types euh, existants. Ça se veut safe, comme il y a du typage, comme c'est fonctionnel. Euh, comme c'est un langage, ben, on peut faire des, des inclusions, euh, du coup ça évite un certain nombre de répétitions pour euh, avoir la révisibilité. Par contre, comme je vous dis, c'est ardu quoi. Alors, à quoi ça ressemble Il n'y a pas de, contrairement à, à Customize ou à M, il n'y a pas de parti pris en termes d'organisation de, de dossiers. Elm est très structuré, assez parti pris. Euh, là, c'est un peu vous faites comme vous voulez. Il euh, y a juste un principe, c'est que vous, quand vous faites un fichier, d'Al, il renvoie un seul objet. C'est le point à, à connaître. Et après, ben, vous avez des types. Donc le plus simple, c'est que les types, vous les mettez dans un dossier type. Vous avez des templates, on va faire un mixage, on va prendre des une espèce d'assemblage qui va prendre nos types de configuration, euh, nos templates et qui va générer un fichier. Donc il y a des templates, on va les mettre dans les dossiers complètes. Euh, J'ai un dossier de tools pour des petits, un petit utilitaire qui fait des choses. J'ai mes configs par environnement, que j'ai mis dans un dossier très config, c'est très original, j'ai été très créatif là-dessus. Euh, et puis euh, j'ai mon point d'entrée principal que je vais appeler assembly. donc j'aurai un fichier assembly pour euh, chaque environnement, qui va prendre la configuration de l'environnement, utiliser différentes templates et me générer derrière le fichier YAML formaté correctement, que je vais pouvoir envoyer à Kubernetes, si ça marche euh, voilà à quoi ça ressemble, je vous dis, ça fait un peu un mix, ça ressemble un peu à, à du JSON, donc là c'est un, un type. Dans un type, là c'est un exemple très simple, hein, simplifié, de ce que serait un service. Euh, dans ce service, j'ai dit que j'avais besoin d'un nom, j'avais besoin euh, d'un objet app, qui euh, est un label que j'utilise par la suite, euh, d'un port. C'est vrai qu'un un service a forcément un port. Euh, j'ai des objets par contre qui sont optionnels, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de les remplir. C'est le côté aussi un peu sympa. Donc le port, il est de type integer, il est obligatoire. Le nom, il est de type texte, il est obligatoire. Par contre, le target port et le port name sont des objets optionnels. Il y en a un qui est un peu plus compliqué, qui peut être soit un entier, soit un texte, c'est le target port. Il y en a un qui est plus simple, c'est le port name, c'est un texte. Et je peux définir des valeurs par défaut, c'est-à-dire qu'au moment où je vais euh, instancier, mon, mon créer une, un enregistrement euh, de type euh, config SBC si on l'appelle comme ça, euh, si je ne remplis pas le port name et le target port euh, dans la partie en bas, default, il va prendre les valeurs par défaut, en l'occurrence, ça sera vite, ça sera du none. On est vraiment dans le la langage fonctionnel. Euh, comme je vous ai dit, on peut réutiliser, donc je, je récupère cette fameuse définition euh, mon type config que j'utilise derrière en créant un enregistrement qui va s'appeler service qui est de type euh, config euh, svc et puis avec les valeurs euh, en question et puis vous voyez qu'il y a des choses optionnelles que je n'ai pas définies qui du coup seront automatiquement remplies et puis derrière je vais renvoyer cet objet euh, service donc dans mon template donc là je suis passé dans le fichier template je vais définir une fonction que je vais appeler svc pour service c'est original qui va prendre en parallèle donc ça c'est là là où il y a mon petit lambda une config qui va prendre un type de config particulier donc c'est là où ça sera typé et je pourrais pas lui injecter autre chose sinon je vais me faire engueuler par le compilateur et il va me renvoyer un objet de type Kubernetes service qui lui aussi est très typé. Si je le remplis mal, si j'oublie des valeurs qui sont obligatoires je me dépêche. Euh, J'aurai un souci et je renverrai un service et à la fin euh, euh, voilà donc ça c'est les je peux importer différentes choses hein. c'est pour dire je peux importer des fichiers que j'ai les fichiers moi ou des fichiers sur internet et à la fin, euh, je vais utiliser cet assemblage là et puis euh, ça va me générer un fichier. Ça fait beaucoup de fichiers pour un petit truc. C'est un, un exemple après, quand on fait plein de configs différents, on redéfinit juste en gros, nos configs et l'assemblage, ils, ils se ressemblent vachement. Alors, par contre, comment déployer euh, DAL, ça va être très compliqué parce que ben, Argo CD, il gère Helm, il gère Customize, il gère les YAML, il gère jsonnet, il gère je sais plus quoi d'autre, mais il gère pas du tout DAL. Donc il va falloir que j'ajoute des fonctionnalités en plus à DAL. Euh, là, moi je vais appeler l'aide d'un consultant Beornit parce que je ne vais pas m'en sortir. Ça va me coûter un peu cher, mais il va faire le, le boulot pour moi. Ça tombe bien, j'ai de quoi le payer. Donc on continue. Euh, donc mon fameux consultant, il va étendre Argo CD en installant euh, un système de plugin d'extension. Via ce qu'on appelle un sidecard conteneur, donc ça sera un pod qui va tourner, un conteneur qui va tourner dans un pod déjà existant pour l'enrichir. Il va configurer ce plugin pour lui dire comment traiter les fichiers DAL, en gros, quelle est la commande line à utiliser. Et il va donner une configuration à Argo CD pour qu'il délègue directement les fichiers DAL qui arrivent à ce plugin. Donc quand il va récupérer le repository Git, il va voir que c'est des fichiers avec mon extension extension.dAL, il va dire OK, c'est toi qui dois les traiter. On va faire ça, alors plutôt, on va faire bosser euh, notre consultant Bernie de, qui, a, qui a fait ça. Un peu voilà. Donc là, j'ai un fichier que j'ai euh, patché de mon installation d'ArgoCD avec ce nouveau composant. Un okay. F, ok. Donc là, je vais modifier quelque peu mon composant Argo, voilà. Ça a été redéployé, donc là il est en train de redémarrer, avant il avait un conteneur, maintenant il a deux conteneurs. Et maintenant Argo CD sera capable de gérer du DAL, ça valait un peu cher, mais ça m'a évité pas mal de boulot. Après on n'a pas le temps non plus d'aller dans le détail de ce co comment c'est fait, mais tout est sur le repository Git, donc vous pourrez voir tout ça. Donc on a réussi à résoudre ça, on continue, on est passé niveau 4, c'est assez élevé. Oups, j'ai oublié un truc quand même, j'ai installé, mais bon, on va faire comme si. J'ai installé, mais je n'ai pas déployé les... mes nouveaux composants. Donc je vais déployer mes nouvelles apps. Argo, hop, euh... hop. Euh j'ai des apps pour DAL. Donc on va dire que je vais déployer la prod et le staging. On va commencer par le staging. puis On va faire dans la série la prod. Normalement DAL il a dû voir qu'il y avait des Nouvelles applications à déployer, pardon. Oh, bien. Faut que je refresh, ok. Donc, il m'a déployé mes nouvelles applications. Donc, le staging qui est l'environnement de dev qui est quand même plus sympa. C'est pour préparer Noël. Je vais le, le faire. Ça la prod actuelle qui est encore dans l'ancienne version du, du site. Alors j'ai passé, je vais faire un petit upgrade pour vous montrer quand même qu'avec Git je peux faire les, les évolutions directement. J'ai passé la prod dans une version un peu plus sympa. C'est vrai, on a passé à Halloween. On a l'objectif d'arriver dans ce sprint à déployer pour Noël. Donc on va faire quand même la modif qui va bien pour ça. Hop, je dois être là-dessus. Ouais, c'est. Oups. Hop, euh... Donc ça c'est un autre repo. Je vais modifier la config de euh, la prod, par exemple. Hop, et je vais dire que c'est la version. Oui, c'est là. Un Ok. Je pousse ça. Ça fait un commit pour moi, ça pousse pour moi. Si ça veut bien marcher le réseau. Voilà, c'est poussé. Je vais. Euh, alors normalement, il y a un temps de refresh toutes les trois minutes, il va checker le truc. Je vais un peu accélérer ça. Je peux le faire avec l'interface web ou en command line. Euh, app list. Donc j'ai... C'était app euh, dalprod prod que j'ai mis à jour. Oups. Je vais synchroniser. Donc là, ça va synchroniser euh, DAL prod, euh, ça voit qu'il y a des modifications. Alors, c'est cette trace d'erreur, c'est normal. C'est du coup, mais ça marche. Donc là, c'est en train de le synchroniser normalement. Si on voit l'application, hop, euh, je sais pas s'il l'a déjà fait ou pas. Voilà, on a mis à jour la prod. Magique. Simplement avec un commit. Euh, continuons. Donc on a réussi à gérer ça. Donc c'est super maintenant, je peux gérer les différentes versions. Je peux mettre à jour aussi la partie staging mais j'ai plus beaucoup de temps donc j'accélère. Euh, c'est très bien, la direction est super contente, ça marche bien. On a mis pour Noël notre, notre version à jour. Donc là c'est top, on a réussi le premier challenge. Arriver à mettre en place du GitOps avant Noël, avant le, la prochaine grosse séance. Pour mettre à jour, euh, du coup, on a des cycles de release qui sont plus élevés, l'application, elle est moins buggée, on a de plus en plus d'utilisateurs. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez à cette période, on a eu un, un petit truc euh, qui est passé comme ça, Ça euh, s'appelait, je crois, lock 4 shell non Vous avez entendu parler Ouais. C'était un peu le bordel. Il hein. fallait un peu tout déployer, euh, tout corriger, euh, patcher, sauver ça. Puis un peu de temps après, on a eu, en plus, ça, ça on a eu Spring4Shell. C'était aussi. Euh, bon. Moins, imp Moins impactant que Clock shell mais bon, c'était pas mal aussi. Euh, du coup, euh, bah, ils se rendent compte qu'en fait, la sécurité, c'est un vrai enjeu. Ça présente un certain nombre de risques. Et en risque en termes d'image, en termes de sécurité, en termes de fiabilité. Euh, donc, il faut faire quelque chose. Donc, C'est pas grave, ils ont appelé un, un consultant euh, pour auditer un peu le, le code de l'application, voir s'il y avait des failles, des bonnes pratiques. Ils ont détecté un certain nombre de choses, donc ils ont fait pas mal de correctifs. Mais c'est pas grave, on est équipé, on, on a relivré, euh, maintenant tout, tout va bien là-dessus. Et ils ont vu un, un truc qui était euh, très moyen en termes de pratique de code. Toutes les configs dans les connexions, euh, dans les objets qui doivent être secrets, étaient hardcodés dans le code. Là, les devs se sont un peu fait taper sur les doigts. Euh, et du coup, bah, ils ont dû changer la manière de, de gérer ça. Et ils m'ont dit, bah, écoute, il faut que maintenant tu te débrouilles pour nous injecter une configuration quoi, en, sous la forme d'un d'un objet un peu un peu sécurisé euh, pour faire ça ça ne doit plus être dans l'application ça doit être en dehors ok alors là vous, vous savez comment faire vous comment injecter un truc un peu sécurisé dans une application déployée sur Kubernetes avec du GitOps ou alors Gandalf je pense que là on a besoin de l'aide d'un magicien Gandalf il me parle d'une chose il lui parle d'une chose qui s'appelle la voix du silence euh, et il me parle de différentes choses Là, pareil, applaudissez hein. il nous parle d'un premier truc qui s'appelle les secrets et il met bien les deux petits trucs autour natifs de Kubernetes il est limite à se poiler sous la table en, en parlant des secrets euh, parce que euh, quand, quand il se relève quand il a fini de, de, de rigoler qu'il a repris son souffle, il me dit c'est pas des secrets c'est juste du bas 64 donc mettre ça dans le repo git ça se discute euh, il me dit sinon tu as T'as des vraies solutions euh, de sécurisation, t'en en as pas mal, euh, t'en as une qui est assez simple à, à mettre en œuvre, c'est un premier niveau, euh, c'est utiliser un outil comme Self-Secret. il y en a d'autres, mais lui il fait le taf, euh, le principe c'est qu'on va utiliser un système de chiffrement asymétrique et ce qu'on va sauvegarder euh, aura été vraiment chiffré avec une clé publique et la clé privée ça connu que par l'application qui, qui, qui déchiffre les secrets. Ou alors on peut utiliser une solution euh, beaucoup plus avancée, euh, avec un gestionnaire de, de secrets euh, dédié, euh, type -E Vault. où là, ben, c'est un peu la Roll-Rolls des, des Roll-Rolls. Ou alors, ben, on n'a plus de temps, c'était aussi une échappatoire, mais on a encore un peu le temps. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, A. Ouh, <rire> B. C'est bien l'ambition. Alors HashiCorp -E Volt, c'est un super produit. J'adore l'utiliser en prod, il est moins dans tous les environnements, parce qu'on a plein d'oeuvres. C'est super bien. Volt, on peut l'utiliser, je mettrai juste Volt pour faire plus court, de plusieurs endroits en fait. On peut faire en sorte que ce soit l'outil qui déploie, qui enrichisse. On peut faire en sorte que ce soit ceux qui reçoivent, euh, donc le, le, le cluster, qui récupère les secrets et qui les injecte à l'application. Faut vraiment qu'on se dépêche. Euh... Néanmoins, je n'ai pas trop temps dessus parce que de 1, on n'a pas le niveau, on n'est que level 4, les gars, il faut un peu grandir. De 2, on n'a plus que 4 minutes et quelques. Donc, on va prendre, on va revenir en arrière pour une solution plus simple, parce que le temps d'installer Volt, euh, on y est encore. Donc, seule solution qui reste, ben, on va utiliser les bitamiselles secrètes. Donc comme je vous le disais, ça va utiliser un principe de chiffrement asymétrique. Euh, ces salles secrètes, en fait, ils vont générer deux clés, une clé publique, une clé privée. Il va garder la clé privée pour lui, et puis la clé publique, on va pouvoir l'utiliser pour chiffrer nos, nos secrets. Je ne m'étendrai pas trop sur ces principes-là, parce que je suis un peu limité en temps, et on veut essayer d'arriver à déployer ça. Donc on va installer nos fameux euh, solutions. Hop, euh je suis où Ouais, c'est là. Alors, hop, euh, pareil, c'est une application avec un contrôleur Kubernetes. Donc euh, la première chose à faire, euh, ben, c'est déployer le descripteur. Donc, le descripteur se déploie. Là, on peut regarder ce qui passe dans notre cluster. Donc voilà, il a instancié un nouveau contrôleur. Euh, le contrôleur a été déployé. Maintenant, je vais récupérer le fameux certificat. Donc là, on a une commande CubeSil qui nous fait ça. C'est un binaire en plus installé. Après, on peut le récupérer euh, avec des commandes kubectl. Il est stocké sous la forme d'un secret. Donc on peut le récupérer avec des commandes comme ça. Et donc là, j'ai récupéré euh, mon certificat. Euh, si on fait un 4 dessus. Le voilà, à quoi il ressemble. Donc c'est un certificat public, on peut le diffuser, il n'y a pas de, euh, de souci avec ça. Et je me servirai de ce certificat avec CubeSeal pour chiffrer mes secrets. Euh, maintenant, j'ai une application qui est... Ils ont fait le, le, le boulot, je vous ai dit, et ils attendent maintenant que je sois capable de lui... Euh, donc on a discuté, ils vont récupérer un secret. Moi, je vais m'occuper de stocker ce secret dans GitOps avec euh, CubeSeal et puis cu euh, avec... Euh, Chiffré et puis la partie euh, c'est secrète lui va le déchiffrer. Mais il faut que je génère ces nouveaux objets avec euh, ces parties euh, chiffrées. Alors on va faire ça rapidement. Un peu c'était quoi déjà pour ça Je fais, je me rappelle plus. Donc. Euh pas Oui, ok, c'était 0.3. J'ai mon shell qui se rappelle de ce qu'il faut faire. Hein. C'est assez pratique. Je vais retester. Euh... Ça. Donc là, je vais commencer en fait par générer un secret. Ça sera ma base. C'est lui que je vais chiffrer. Donc je vais créer un secret, un secret de type générique, qui va s'appeler Jam Secret. Euh... J'ai mis dans le même spn secret, c'est une connerie ça. J'ai pas fait du helm, j'ai fait du dal. Donc on va appeler ça dal secret. Euh, hop, je recommence. Donc je génère mon fameux secret dans un namespace particulier. Euh, je ne le crée pas. Je vais juste en fait le, générer un fichier YAML correspondant et il aura une clé secrète qui aura une valeur Hello Luxembourg qu'on retrouvera dans notre application ultra sécurisée. Donc là j'ai généré un, un secret. Le secret il ressemble à ça donc avec notre fameux encodage base 64. Si vous lisez nativement le base 64 vous pouvez savoir que SGV machin chose c'est égal à Hello Luxembourg de point euh, parenthèse. Je vais générer les secrets maintenant. Donc ça c'est les parties chiffrées. On a plusieurs types de chiffrement. Voilà. On, a, on a un seul type de chiffrement, j'ai une bêtise, mais on a plusieurs façons de créer notre secret. Notre secret, il peut être fait d'une manière très stricte, c'est-à-dire qu'il va contenir à la fois le namespace et le nom du secret et on ne pourra pas le renommer, faire autre chose. Euh, j'ai un autre mode où je peux dire, ben, je peux le déplacer au sein du namespace et donc je peux l'appeler autrement en fait, la partie nom n'est pas dans le secret chiffré et donc ça, c'est possible. On a un troisième mode qui est dit cluster wide. Le cluster wide, lui, il va encoder que le secret et pas le namespace ni le, le nom du secret. C'est un peu plus long à taper. Ça tombe bien, j'avais tout scripté. Donc, il le fait pour moi. Donc, j'ai créé mes euh, trois. Je crois qu'on arrive vers la fin. Ouh, on a fini. Il me reste un peu de temps encore. Ouais, on va essayer d'aller au bout. Alors, euh, j'ai généré mes trois fichiers, moi je vais prendre le mode laxis, le mode cluster-wide. Donc, 4 cette generated cluster wide hop, et là vous voyez qu'en fait j'ai un, un truc euh, qui n'est pas du bas 64, Moi bon, qui est peut-être du bas 64 mais qui est euh, quelque chose de, de chiffré derrière, que je vais récupérer et utiliser dans mon fichier DAL derrière où j'ai ça. Donc hop euh, là j'ai mon dalle ça tombe très bien. Je vais éditer ma config. Je vais faire directement sans passer par euh, pro non c'est pas prod. C'est sild c'est secret. Ouais. Et j'ai euh, mon secret. OK. Je vais gagner du temps, je vais boucher tout de suite. Et puis de l'autre côté, je vais le faire euh, hop, euh, dans un shell en dessous. Comme ça, je vois ça. Au cas où je me sois planté. Euh, Argo apps Donc là, euh, le sile, je vais l'appliquer et puis après je vous le détaillerai. Vous euh. voyez juste pour vous montrer c'est exactement la même chose il hein. n'y a pas de de trucs euh, en plus ça reste toujours une application simplement comme c'est un plugin j'ai ajouté en fait une petite config en plus qui dit que le fichier d'assemblage que j'ai utilisé euh, là il s'appelle en, en l'occurrence assemblé euh, celle de point dalle donc ce sera lui mon, mon point d'entrée et du coup si je regarde un dalle est ce qu'il a réussi il a réussi à le déployer euh, non je, je suis pas allé sur le bon pardon euh, d'alle secret euh, on voit qu'il y a un nouvel objet en fait là euh, de type cell secrète qui a été déployé, qui a généré un secret en fait, donc le secret je ne l'ai pas sauvegardé, mais par contre il a été créé derrière et ce secret il est utilisé en fait par l'application, si je regarde l'application euh, voilà j'ai mon Hello Luxembourg et donc on a réussi à déployer ça là euh, autre épreuve, mais on n'a vraiment plus le temps donc on continue pour arriver à la fin quand même Bravo à vous, vous avez été super bon, super courageux de prendre dalle, je ne <rire> pensais pas que ça se passerait un jour, euh, vous avez quand même résolu euh, 8 issues, 18 story points, euh, on finit niveau 4 avec 8 pièces d'or, donc c'est super, félicitations, je vous applaudis. Si jamais vous voulez creuser un peu tout ça, je vous invite à récupérer toutes ces URL-là. Euh, si jamais vous avez envie de vous amuser avec tous les scénarios, ils sont sur les repos en fait. Donc c'est pareil, vous récupérez les URL de mes repos et vous pourrez vous amuser. Si vous voyez des erreurs, postez une issue. <rire> vous êtes les bienvenus. Bon. Est-ce que vous avez des questions, s'il y a le temps pour les questions C'est pas moi de mettre du temps, donc... Euh... Lucas, il y a le temps pour les questions Deux questions Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions Oui Alors la question était, euh, comment Bitnami déchiffre les secrets Est-ce que c'est au runtime ou euh, est-ce que c'est un autre moment Et effectivement, euh, c'est au runtime. Ce qui se passe, c'est que le, le fichier, euh, on a un nouveau euh, type d'objet, en fait, on a un objet type Cell Secrète, euh, qui est supervisé, monitoré par le contrôleur euh, du self-secrets, et quand il envoie un arriver, il le prend et il essaie de déchiffrer avec sa clé privée, et à ce moment-là, il génère un secret par rapport à ça. Donc c'est au, au runtime, au moment où on déploie. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris ta question, tu peux la répéter. Non, l'application ne possède rien c'est la partie bitnamide qui a qui, L'application, elle, elle va consommer ce que tu lui as dit de consommer. Et en fait, dans l'application, là, il y avait un point de montage pour lui dire je veux récupérer le secret qui s'appelle JamSecret qui est dans mon namespace. Si jamais le secret n'aurait pas existé, l'application n'aurait pas déployé. Et donc c'est juste le, le contrôleur de, de bitnamide qui va, euh, quand il voit son CRD, bon, son objet de type cell secrète, va générer un secret derrière. Et c'est un secret bas 64, effectivement. Mais je ne l'ai pas versionné dans Git. Donc je n'ai pas divulgué un secret euh, en soi. Après, à l'intérieur de Kubernetes, il y a forcément des secrets qui sont bas 64, auxquels les applications ont besoin d'accéder. Donc là, il voilà. n'y a, a pas de magie euh, derrière. Il y a forcément, à un moment donné, un montage d'un secret. D'autres questions Non ben Écoutez, je vous remercie. J'espère que si vous avez plu, si vous avez des questions, vous voulez poser en dehors, n'hésitez pas, ou des retours, des feedbacks pour améliorer l'aventure, dites-moi.